Alors elle sort Qui Bah ton frère Oui, il va sortir. Il a pris combien 15 ans. Tu vas faire des conneries encore Non pourquoi Une, deux, donne tout ce que tu Bon pral. T'as toujours 19 ans dans ta tête Et Toujours, toujours. Pas trop bienvenue ici, hein. Ouais. Je n'ai rien à foutre de la société J'ai payé 15 ans, j'ai payé Maintenant, la société des enculs La flamme surprise, bon On a surprise, mon frère. Mon Alpina. On va se taper un petit run, les gens. On va voir ce qu'il va dans le ventre. On va le prendre, ton camion de cuivre. Mais dis-toi C'est toi qui vas prendre le volant C'est toi qui vas conduire le camion T'as compris ça va aller J'espère. Ça va les Je Vas-y mon frère, pars, tu te te mon frère Tu sais mon frère, la vie, il faut payer sa dîme. Tout toujours à Tôt, tout, tout tard, il paye sa dîme. Et moi, croyance c'est ça